Je sais pas quoi attendre. à quoi m'attendre. C'est traditionnel. A chaque nouveau chapitre, je découvre le tueur par le prisme du survivant. Je ne me suis pas renseigné. Du tout. Je ne me suis pas renseigné. Je ne me suis pas renseigné euh, pour garder totalement la surprise. Je sais juste à peu près ce que c'est. Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que. Mais ils sont. Quoi? Hein? Quoi? Mais qui? Hein? Quoi? D'où? Comment? Dans quelle position? Pourquoi? Ah, eh bien, comment? Oh, on se connaît à... Mais. Hein? J'ai. Quoi? J'ai pas compris! J'ai. Je sais pas. Qu'est-ce. Qu'est-ce. Quoi Qu'est-ce que. <rire> c'est. Hein Je <rire> n'ai pas compris ce qui s'est passé Mais c'est génial Mais c'est génial Pas par le camp, bien sûr. Oui Mais c'est génial! Je sais pas ce qui s'est passé! Non, mais fais pas ça! C'est un peu moins génial. Alors, j'ai l'impression. Oh, il est fer. J'ai l'impression. que c'est quelqu'un qui invoque un chevalier? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui invoque un chevalier. Alors déjà, il est super chouette. Il, Alors, il... il smurf sur la vibes de, de Dark Souls, et ils ont raison. Ils ont totalement raison. Parce que c'est stylé. Ben, n'hésite pas à me soigner. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... C'est un chevalier. J'ai l'impression que c'est un chevalier qui... Pas de spoil. Pas de... me dit pas oui, me dit pas non... Euh... que c'est un chevalier qui euh, qui invoque non c'est pas un chevalier, j'ai l'impression que c'est un personnage qui invoque un chevalier ou son ancêtre ou quoi, je trouve ça hyper stylé hyper surprenant mais, mais tellement chouette tellement chouette en plus en plus d'avoir été propre dans ce qu'il a fait c'est un chevalier propre Il a une bonne rallonge. Je veux dire qu'il est électricien. Voilà Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Cyberpunk plus chevalerie. Mais quoi C'est quoi Il a une perque spéciale. Oh C'est beau C'est beau Ok, c'est une perque temporaire. Peut-être une paire qui fait qu'en présence d'un survivant, il a un petit boost temporaire. J'avoue Merci Dophie. Merci beaucoup Dophie pour les 11 mois. Ok. Très très grand merci à toi. Tu rigales, hein. merci beaucoup. Merci Baby pour le sauveur offert également. Ah, j'ai la fauche J'espère de la fois je t'ai remercié avec un petit poème en alexandrin. Attention hein. La petite police des poèmes, elle surveille. Attention, attention. Elle est tellement surprenante voilà Il y a un nouveau survivant et un nouveau tueur. Avec une IP originale. Ok, il est où Il est là-bas. On peut plus clic clic. La preuve par A plus B, on va essayer de l'aider. Le petit live. Merci Banana Storm. Non, non Ouh Ça m'a frisoté le... Le twist Aïe Ok. Au secours Sauve-moi la vie oh, Ouais, comme ça, c'est bien aussi. Ok. Je frisotis tout à plein. Oh, on est en train de suivre l'autre, hein, on est d'accord. Oui. Oui. Oui. Est-ce qu'il crie ni Je ne sais pas. Merci beaucoup, tu es un chupiniux. Ah, il est beau. Il est surprenant, il change d'ambiance, ils, sont... ils sont. ils sont bons, ils sont.. Ok, vigilant, la compétence vigente, elle fait vraiment le café. Elle est vraiment bien. Ouh, j'avais pas. Merci Banastorm pour les 5 subs offerts Est-ce qu'on peut faire une pluie s'il vous plaît De shuriken pour. Banastorm 5 subs de régalade Merci! Merci infiniment! Non. Oh, il lance des boules de feu et tout! Oh! Et il s'est fait trom trompette? Aïe! Voilà. Sauvez moi la bûche oh Ils sont Et c'est pas le même, il avait différents modes J Appelle l'homme sandwich. Et je sais pas d'où venait l'ennemi. Ok, un, deux. Ok. On m'a parlé vite fax de bottes de survivant. Je pense que ça fait écho à la notion de bottes de de tueur. Ouais, il y en a un là-bas et c'est ouais, c'est. Par contre, je vais pas avoir de quoi survivre là, malheureusement. C'est-à-dire qu'il l'a pas, c'est-à-dire qu'il le tueur se contrôle lui. Non mais il va falloir venir m'aider en fait. C'est celui qui est à droite, on peut pouvoir. J'ai l'impression que le tueur se contrôle lui. Non, c'est ça. C'est moi, c'est moi, moi. Le tueur se contrôle lui. Et que le deuxième est un bot. Déjà. Quoi Ok, vous ouvrez la porte. Je vais la porte. Il a raison, il a raison, il a totalement raison Ace. Ace comme on avait, il a raison. C'est ça, on a eu Nemesis avec des bots, des zombots. Donc c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Un zombot euh... Fair play en plus Oh non Oh